Le laboratoire citoyen de Québec. Lieu de rencontre pour l'échange de connaissances entre citoyens et scientifiques engagés. Les citoyens qui souhaitent mieux comprendre les enjeux et les défis des sciences et technologies liées à l'environnement et la qualité de vie. Des espaces de rencontre et de travail pour des projets de sciences citoyennes sont disponibles. Qu'est-ce que la science citoyenne des citoyens volontaires soucieux de l'état environnemental et de la qualité de vie prêts à consacrer un peu de leur temps à observer et collecter des données pour différents projets de recherche avec l'aide d'outils. Quels sont les outils de recherche Technologie Logiciel Littérature scientifique Données ouvertes Tous ces outils rendent accessible la science et la démarche scientifique pour résoudre les enjeux et défis de projets proposés par les citoyens. Quelle est la mission du Laboratoire citoyen la mission du Laboratoire citoyen est de contribuer à la diffusion et à l'avancement des sciences de l'environnement. Les citoyens s'engagent avec le Laboratoire citoyen dans des recherches scientifiques pour améliorer leur qualité de vie. La recherche scientifique consiste à mesurer, collecter, corréler et analyser des données. Un comité de scientifiques apporte conseils, crédibilité et expérience pour soutenir la démarche scientifique des sujets de recherche. Comment la démarche scientifique peut-elle contribuer la démarche scientifique permet de structurer des observations et des idées pour arriver à une conclusion qui confirme ou réfute une hypothèse. Quelles sont les étapes de la démarche scientifique? Définir la problématique. Formuler une hypothèse. Documenter le sujet. Fixer des objectifs. Concevoir la méthode de recherche. Assurer une conduite et éthique responsable de recherche. Récolter les données pour visualiser les résultats. Rédiger le rapport et afficher les résultats. Quels sont les sujets de recherche du Laboratoire citoyen? Pollution de l'air. Pollution sonore. Mobilité intelligente. Et l'agriculture urbaine. L'initiative vise à identifier et tester les moyens par lesquels les citoyens sont motivés à s'engager dans des expériences scientifiques du domaine en partageant des intérêts communs. Merci à nos partenaires. Changez l'avenir de votre région. Collaborer au projet Citoyen de Québec, étudiants ou chercheurs. Participez ici au lapcitoyen.org participation.